Alors je m'appelle Victoriane, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année à l'IUT technique de commercialisation à Paul-Sabatier. Alors avant l'IUT, euh, j'ai validé un bac euh, économie et j'ai voulu continuer euh, bah, dans cette voie, en découvrir un petit peu plus euh, sur le commerce. Donc je me suis orientée vers, euh, vers l'IUT parce que euh, c'était une formation qui mêlait à la fois théorique et pratique et c'était quelque chose qui m'intéressait euh, fortement. Alors, euh, donc je suis en deuxième année, mais je suis en deuxième année duty, c'est-à-dire que c'est un parcours où j'ai 50% de mes cours qui sont en anglais. Ça me permet d'avoir euh, bah une vision à l'international tout en améliorant, tout en améliorant euh, mon niveau en anglais. Et je fais partie d'une association, je suis la présidente de l'astec qui, euh, qui donc est une des quatre associations de, de l'IUT et qui accompagne les étudiants tout au long de leur euh, année universitaire en, en leur trouvant des stages et des jobs, en organisant des cours de soutien, euh, des cours de CV, des cours de... Euh, de, de codes pour leur permettre d'avoir deux années au sein de UT qui, qui sont riches et épanouissantes. Alors j'ai choisi l'IUT pour euh, différentes raisons. Alors comme j'ai dit, pour son euh, côté à la fois théorique et pratique, euh, on a des cours qui sont enseignés donc, en amphi avec toute la promo, donc une promo de 180. Et euh, après on a des cours en TD où là on, on applique ce qu'on a, euh, qu a vu en amphi, donc on a cet aspect qui est théorique, mais l'aspect pratique est, est renforcé par tous les jeux d'entreprise qu'on va avoir. On va être mis en, en situation réelle euh, et en fait on va découvrir... Euh, ce, euh, ce qu'on qu va, qu va faire plus tard et, et c'est très intéressant et très formateur tant sur le niveau euh, bah, professionnel que, que personnel et j'ai choisi de, euh, bah, cette IUT, l'IUT de Toulouse parce que bah, je viens de Toulouse et je voulais, euh, je voulais rester euh, bah, dans la région toulousaine euh, et re rester dans, bah, dans cette ville donc voilà, j'ai choisi l'IUT pour ça. Alors pour l'instant j'hésite encore, donc ça serait soit m'orienter en, en licence, en L3, donc à, à TSM, donc le, le parcours Management International, pour toujours garder bah, cette, cette vision à l'international qui m'intéresse fortement. Ou alors euh, entrer directement en école de commerce. Donc je vais euh, je vais passer aussi les concours pour les écoles de commerce. Euh, donc voilà, j'hésite entre, euh, entre ces deux choix là pour ensuite atteindre un métier euh, tourné à l'international et plutôt dans un métier à responsabilité euh, dans le management et avec euh, cette vision euh, multiculturelle qui euh, qui, euh, qui m'intéresse et euh, qui me passionnera, j'en suis sûr.